Ce que j'ai vraiment apprécié dans l'intervention de ce soir, c'est beaucoup de simplicité, beaucoup de vécu. Euh, on avait des, des solutions et des actions simples, un langage simple qui était vraiment parlant à l'ensemble des entrepreneurs dans, le, dans la salle.